Bébé tout tout. comment désactiver les commentaires de vos vidéos youtube c'est très rapide et très facile alors il suffit de like commenter abonner, puis regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très très important bienvenue sur la chaîne de bébé tout Ok, on va vous montrer la vidéo qui est déjà sur YouTube. Moi, je vais désactiver les commentaires pour que personne ne dise ne dit rien au sujet de la vidéo. Ok, ok, voilà. Cliquez dessus. Ok, voici les trois commentaires que j'ai eu sur cette vidéo. Ok, maintenant je vais désactiver les commentaires. Alors, c'est facile. Tu vas tout simplement aller sur YouTube Studio. Ok. Et choisir la vidéo que tu veux désactiver les commentaires. Ok, cliquez. Ok, oui, cliquez. Cliquez ici. Et. Ici et désactiver. Ok. Maintenant, enregistrer. Ok. Maintenant, allons vérifier ça sur YouTube. Cliquez sur YouTube ici. Ok. Attends. Attends. Maintenant, les commentaires sont déjà désactivés. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Like, commenter, abonner, puis activer la cloche de notification. Bow Merci d'avoir visionné ma vidéo. Like, commenter, abonner et partager.